On se donne un triangle ABC. Sur le côté AC, le point M, on le prend tel que AM égale 4 cm, MC 10 cm, AN on ne connaît pas, donc on va l'appeler X, et NB 9 cm. Et on sait que MN para l'ABC. Est-ce que vous pourriez trouver X en utilisant les données de ce problème Évidemment, vu que Mn parallèle à BC, les points ANB et AMC sont alignés dans le même ordre, on peut appliquer le théorème de Thalès. Les rapports égaux sont AM sur AC est égal à N sur AB. Et bien sûr est égal à Mn sur BC, mais ça ne nous intéresse pas parce que notre but est de trouver X. On va remplacer maintenant AM, AC, AN, AB par les données du problème. AM c'est 4, AC c'est 4 plus 10, 14, AN c'est X, et AB, X plus 9. Et on obtient donc une équation du premier degré à une inconnue, c'est l'inconnu X. Comment on résout Déjà, 4 sur 14, en simplifiant, est égal à 2 sur 7. Comment résoudre cette équation Je rappelle que deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. 7 fois x, 7x, est égal à 2 fois x plus 9. Ça va, ça, ça fois ça. On développe, 7x égal 2x plus 18. On soustrait 2x des deux membres. 5x égale 18. x égale 18 divisé par 5. Ou en forme décimale, 3,6 cm. Voilà la valeur de x pour laquelle les données de ce problème sont réalisées.